Plusieurs personnes m'ont posé la question à savoir comment est-ce que je peux commencer un site Internet sans aucune compétence en informatique. Et si c'est une question qui vous intéresse aussi, cette vidéo est faite pour vous. Mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une entreprise qui s'appelle Web Inc. C'est une entreprise qui est spécialisée en développement des sites internet, des plateformes de commerce électronique et des outils de gestion. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner des étapes très simples qui peuvent, vous, qui peuvent vous permettre de créer votre propre site internet sans forcément avoir des connaissances en informatique. Donc, ce que je vous conseille, voilà la première chose que je vous conseille si vous voulez créer un site internet. C'est d'abord de définir votre objectif. Pourquoi est-ce que c'est important de définir l'objectif? L'objectif va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez faire avec ce site Internet-là. Et ça va vous permettre de prendre un peu de temps pour vous informer par rapport aux personnes qui se trouvent dans votre domaine ou vos potentiels concurrents. Donc, une fois que vous avez pris le temps de vous poser cette, cette question par rapport aux objectifs, vous pouvez magasiner par rapport à la concurrence, savoir le type de contenu le type de contenu que vos concurrents font et savoir comment est -ce, est -ce le type de site Internet qu'ils ont. Donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, la deuxième étape va consister à euh, magasiner par rapport à la technologie que vous allez utiliser. Pourquoi est-ce que je parle de la technologie La technologie que vous allez utiliser pour votre site internet va vous permettre d'avoir une idée du type de solution de, de, berger, de berger web que vous pouvez choisir. Donc, si par exemple vous euh, voulez, vous n'avez pas de connaissances en informatique, vous pouvez aller vers les gestionnaires de contenu. Donc, les gestionnaires de contenu, ce sont des logiciels qui sont qui vous pouvez justement installer dans vos très web et créer vos résistances sans forcément avoir besoin de trop de connaissances en informatique. Donc, parmi les plus populaires, on a des, des, des solutions web comme euh, WordPress, Joomla, PrestaShop, euh, Drupal. ou du moins, il y en a tellement, dépendamment de vraiment de vos objectifs. Si vous voulez aller beaucoup plus vers les plateformes blog ou des sites internet d'entreprise, je vous conseillerais d'aller plus vers WordPress ou Joomla, ou, ou parle peut-être. Mais si par contre, vous, vous êtes intéressé euh, à des sites internet de commerce électronique, les solutions qui peuvent vous intéresser sont comme les solutions comme euh, PrestaShop, WooCommerce ou, ou Magento. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas de l'informatique, par exemple, WordPress est certainement peut-être l'idéal et WooCommerce. Maintenant, une fois que vous avez décidé par rapport à la technologie que vous, vous voulez utiliser, euh, vous pouvez magasiner par rapport aux hébergeurs web. Donc, euh, une fois que, donc magasiner les, le, pour un hébergeur web va, va vous demander de faire, de faire une liste des hébergeurs web. Essayez de faire une comparaison des différents prix et des, des différentes fonctionnalités qu'ils vous offrent. Essayez de poser des questions par rapport à, euh, à, à ces compagnies-là. Vous demandez, est-ce que ces compagnies-là sont capables d'héberger la solution que vous voulez utiliser? Donc, par exemple, si vous avez décidé d'utiliser WordPress ou Joomla Renseignez-vous sur euh, sur la possibilité d'héberger WordPress Joomla ou, jo euh, ou Joomla via euh, la solution berger web que vous allez choisir. Et dans la majeure partie des cas, si vous choisissez certains hébergeurs web, vous avez aussi la possibilité d'avoir un nom de domaine gratuit pour la première année. Donc, une fois que vous avez magasiné pour l'hébergeur web et certainement pour le nom de domaine, euh, vous pouvez donc essayer de voir comment créer un design pour votre site internet. Donc, pour quelqu'un qui a des connaissances en informatique certainement, il peut prendre le temps de développer son propre design. Mais si vous n'avez pas de connaissances ou bien si vous ne voulez pas perdre assez de temps dans le design, vous pouvez tout simplement aller en ligne, faire la recherche des designs. Il y en a plein, qui il y a plusieurs compagnies qui peuvent vous offrir des designs à des prix vraiment euh, abordables. Donc, et l'une des compagnies que je connais, par exemple, il y a Evento. Il y a aussi plein d'autres compagnies, Outem Forest, que vous pouvez trouver des designs vraiment à des prix assez, assez abordables. Bon, une fois que vous avez votre design, tout ce qui va vous rester à faire, ce sera tout simplement de faire la modification. Installer votre design sur votre site internet, faire la modification de votre design et une fois que c'est fait, vous pouvez donc, votre site internet sera prêt. Donc voilà en gros les étapes pour la création d'un site internet. Et juste pour résumer, la première chose, c'est définir l'objectif. Une fois que vous avez l'objectif, vous choisissez la technologie et une fois que vous avez la technologie, euh, posez-vous la question par rapport à l'hébergeur web et le nom de domaine. Et une fois que vous avez cela, choisissez un design pour votre site Internet. Et après le design, vous pouvez faire l'intégration de votre site Internet. Ça, c'est vraiment des étapes basiques pour la création d'un site Internet auto hébergé. Mais par contre, si vous ne voulez pas vous casser la tête par rapport à l'hébergement et tout autre, vous pouvez utiliser des, des solutions comme WordPress.com ou euh, euh, blogueurs qui sont des solutions qui vous permettent de créer des sites internet en quelques minutes tout simplement en en, en souscrivant à leur à leur plan mais une chose que je peux vous conseiller vraiment si vous voulez aller vers ces solutions là rassurez-vous pour un début certainement de prendre la solution gratuite mais à moyen ou long terme aller vers des solutions payantes qui vous donne beaucoup plus de flexibilité et qui vous permet de développer votre votre réputation ou votre marque donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aujourd'hui euh, J'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas de cette vidéo. Et aussi, si vous avez besoin d'une compagnie qui va vous permettre de créer un site internet professionnel et aussi de booster, euh, de faire grandir votre, entre, votre, votre entreprise en ligne, n'hésitez pas à, à me contacter. Donc, moi je m'appelle Gilles Blas, je suis développeur web. Ma compagnie s'appelle ProSeed Web Inc. Merci, beaucoup et passer une bonne fin de journée.